Bien aimés je suis très heureux d'être encore devant cette caméra pour vous accompagner dans le monde des découvertes. Ce qu'on va découvrir avec vous aujourd'hui, c'est un talent qui œuvre pour le salut des âmes, le réconfort du peuple et des yeux, l'élévation du Maître, les seigneurs qui méritent notre adoration. Ces talents, c'est Yadahims. Tout de suite, vous vous demandez qui est-il, que fait-il, qu'est-ce qu'il prévoit, quelle est sa projection du futur. Eh bien, je ne vous en dis pas plus parce que tout à l'heure, nous allons franchir cette porte pour avoir des réponses précises, à avoir le cas net. On va avoir bien sûr toutes les précisions qu'il faut. Alors, je ne vous fais pas attendre, venez avec moi, on va découvrir l'identité des ADA Tout de suite Pour laquelle je suis là, je voudrais savoir à qui j'ai affaire en pour être en sécurité. Alors, qui êtes-vous Yana Alors, tout le monde est Yana par ici. Mais bon, voilà, je suis là pour faire découvrir au monde l'identité d'Yana. Alors, je voudrais avoir quelqu'un qui va répondre à mes questions et faire découvrir au monde qui est vraiment Yana. Mm -hmm. Vous vais le faire Shalom. Shalom. Comment allez-vous Je vais très bien. Merci. Présentez-vous Merci. Il... Moi, je m'appelle Josué suis... Liguin. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Je pense que tout de suite on va découvrir c'est quoi Yada. D'accord, Alors, nous sommes chez vous. Euh, pour commencer, vous allez vous présenter pour toutes les personnes qui nous regardent. Ok, moi je, je m'appelle Josué Nguindou mmh. Ouais. D'accord. Alors nous sommes ici parce qu'on a, on a entendu parler de Yada. Et la première question déjà que nous voulions connaître, qui est Yada Parlez-nous un peu de Yada. Ok, merci de la question. Yada est, est, est une équipe. Nous sommes des enfants de Malachi 4, plusieurs talents venant de plusieurs églises réunis pour euh, élever le nom de Jésus-Christ départ par les euh, les chants inspirés. Donc nous sommes une équipe d'interprétation des chants inspirés, des chants de louange bien sûr. Ok, c'est quoi la vision Comment est venue l'idée Et puis euh, c'est quoi même le but poursuivi Ok, le le, le but poursuivi. Le, le frère Banham nous a appris qu'il n'est pas convenable, il n'est pas correct qu'un croyant ou quelqu'un écoute l'Évangile deux fois alors qu'il y a quelqu'un qui ne l'a jamais écouté même une seule fois. C'est comme ça que nous, nous avons voulu mettre, réunir ses dons, réunir ses talents ensemble pour, premièrement, élever le nom de Jésus, le nom qui doit être élevé, le nom le plus glorieux, et aussi, par nos voix, par nos talents, ramener les hommes perdus à Jésus-Christ. Si en fait ça notre objectif ultime, nous voulons mettre nos talents au service au service pardon, de notre Seigneur Jésus-Christ en ramenant les uns perdus à lui. Alors tout de suite quand j'ai franchi la porte, j'ai demandé qui était Yada, c'est tout le monde qui a répondu je suis Yada. Vous aimeriez un peu comprendre c'est quoi exactement la signification de ça, est-ce que ça a un sens précis, pourquoi tout le monde doit répondre euh, qu'il est Yada, pourtant vous venez de vous présenter par votre nom, mais... Euh, euh, tantôt ici, c'était tout le monde qui était là. J'avais même peur que vous puissiez dire que vous étiez Yada quand je vous ai demandé de vous présenter devant <rire> la caméra. Alors, expliquez-nous pourquoi tout le monde dit qu'il est Yada C'est quoi l'idée derrière euh, euh, Bon, je dois, je dois appeler ça c de communisme et tout. Ok. Déjà, Yada, c'est un mot hébreu qui veut dire le fait de lever les mains pour adorer. Alors, vous allez euh, voir dans la Bible, lorsque Moïse, les enfants d'Israël étaient en guerre. Frère madame nous enseigne que pour que les enfants d'Israël aient la victoire, il y a des gens qui venaient pour garder les mains de Moïse levées. Alors, les gens qui venaient aider Moïse à garder les mains levées, ils formaient toute une équipe. C'était une seule personne. Et la victoire, c'était une victoire unique. Ce n'était pas une victoire pour ceux-là qui étaient en train de combattre dans la vallée, ce n'était pas une victoire pour ceux-là qui étaient à genoux, ce n'était pas une victoire pour Moïse qui avait les mains, qui avait les mains levées, mais c'était une victoire pour Israël. C'est comme ça que nous on dit, je suis Yada. Parce que la victoire que nous voulons avoir par le chant, par l'adoration, c'est une victoire pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que chacun peut avoir une vision. Moi je viens pour montrer les talents, moi je viens pour faire de la guitare, moi je viens, mais l'objectif est unique. C'est pour ramener les âmes à Jésus-Christ, que Jésus seul puisse être vu. C'est pour ça que nous disons, je suis Yada. Yada. Oui. C'est très intéressant. Alors une autre question, c'est, euh, si on, on allait un peu dans l'histoire, pour savoir ça fait combien de temps que Yada existe, et puis euh, quelles sont les réalisations jusque là? Ok, Yada, Yada est là depuis euh, 2019. Bien sûr qu'on a commencé bien avant avec les idées, mais... Euh, c'est en, en 2019, je vais dire, en 2019 qu'on a réuni l'équipe, les talents ensemble, pour commencer quelque chose de, de très sérieux. Donc, disons, c'est depuis 2019 que Yada existe. Ok. Oui. Et les réalisations Oui, nous avons, en 2010, déjà, en 2020, le 26 janvier 2020, on a, fait, on a eu un grand concert à l'église Elroy. Et puis, euh, après, il y a, y a eu d'autres productions dans dans des concerts des, des, des, de nos frères et sœurs, il y a eu aussi une grande production qui était presque à huis clos, qui était réservée au public euh, sur les réseaux sociaux, mmh. au jardin botanique, mmh. donc euh, c'est un peu ça. Des concerts oui. Alors euh, on constate que c'est tout un groupe, il y a plusieurs personnes qui font partie de ce groupe, et une question, on se demande comment toutes ces personnes ont fait pour intégrer le groupe Quelles sont les exigences pour faire partie de Yada. Déjà, euh, comment les gens ont fait pour intégrer ce groupe Avant, chacun travaillait dans son petit coin. Alors, on sait que l'union fait la force. Lorsqu'on se met ensemble, avec un seul objectif, on peut faire mieux. C'est comme ça que, euh, à la base, les différentes équipes qui travaillent chacun dans son petit coin, on s'est réunis, on s'est mis ensemble jusque jusqu'à l'instant on a on n'a on a vraiment pas fait des recrutements euh, hors recrutement qui en fait hors hormis l'équipe qui était déjà en place alors si euh, quelqu'un veut être recruté ou participer venir à l'équipe pour euh, donner une main une main forte par rapport à ce que nous faisons comme travail il, il doit être bon chanteur mmh. il doit être bon chanteur et puis ça doit être quelqu'un qui craint les seigneurs ça doit être quelqu'un qui marche dans la crainte de l'éternel parce que le travail que nous faisons, c'est l'œuvre du Seigneur et on doit être correct dans notre marche. Et qu'est-ce que vous faites d'un frère Pour une sœur qui, euh, qui a le talent, peut-être qu'elle n'a pas encore découvert cela et qui s'est présente vers vous parce qu'il aime ce que vous faites ou elle aime ce que vous faites oui. et voudrait intégrer le groupe. Une telle personne, comment, comment vous, vous la gérez Oui, bon, on, on prend le temps d'abord d'étudier la question. Et puis vous voyez, nous sommes une grande équipe, on, on voit est-ce qu'il y a nécessité que l'on puisse rajouter des personnes. Alors si c'est un talent et qu'on est convaincu que la personne peut être vraiment euh, un bénéfice pour l'équipe, pour le corps du Christ, on, on en parle en comité et puis... Euh voilà, et vous avez parlé du comité tout à l'heure, d'ailleurs je voulais poser cette question Comment le groupe fonctionne quelle est la structure, est-ce que vous avez des oreilles Comment vous travaillez Alors pour l'équipe déjà, nous, nous avons un manager, c'est le frère Eli Nous avons un manager, c'est lui qui, qui chapeaute toutes nos activités Et puis nous avons un président, c'est le frère Daniel Et puis nous avons un directeur artistique, c'est le frère Gracien. Nous avons un chargé de communication, le frère Nathan Nous avons euh, chargé de prières parce que, vous savez, quand on fait la musique chrétienne, on, est, on déclare une guerre à l'ennemi. Il faudra s'armer, il faut avoir des armes, il faut être en prière tout le jour pour que... Parce que ce n'est pas seulement la voix qui va ramener quelqu'un au Seigneur, mais c'est Dieu seul qui peut le faire. Voilà. Donc nous avons un chargé de prière qui est le frère Eliezer. Et puis nous avons un chargé des voix, c'est moi. Je suis le coach vocal de l'équipe. Et puis nous avons un chargé des disciplines, qui est le frère Zoé. Ok, On constate tout de suite qu'il y a du sérieux dans ce que vous faites. Et si on faisait une projection dans le futur, comment est-ce que vous voyez ce groupe dans deux ans Dans deux ans, nous voulons, nous voulons être grands. Nous voulons que, que le monde entier écoute ses, ses, ses talents, que le monde entier écoute ces jeunes gens qui se donnent, qui se privent de certaines choses pour élever le nom de Jésus, pour ramener... Les, les, les âmes à Christ, nous voulons aller plus loin faire des descentes sur terrain apporter l'évangile par le chant accompagner d'un prédicateur nous voulons aller plus loin que l'œuvre grandisse afin que les âmes reviennent à Jésus ok, alors euh, parlez-nous un peu de votre calendrier, qu'est-ce que vous prévoyez dans, dans un futur proche Quels sont les projets ok, déjà pour ce 22 mai 2022, c'est dans quelques jours nous avons une soirée d'adoration à l'acoustique. Comme je l'ai dit euh, à, à, à l'introduction, nous interprétons les chants de louange, le chant du livre comme on les appelle. Alors nous allons le faire à notre manière, à l'acoustique. Donc euh, nous voulons que le peuples de Dieu vienne nous allons adorer ensemble, nous allons nous laisser connecter à l'esprit du Christ. Et je pense que nous allons vraiment passer des, des très bons moments dans la présence des, du Seigneur parce que nous... Nous, nous, savons, nous, nous, nous croyons que Dieu peut faire de grandes choses par la musique. Dieu a chassé des démons par la musique. Dieu a, a guéri des malades par la musique. Dieu a donné la victoire aux enfants d'Israël par la musique. Et nous croyons fermement que quand nous allons faire cet événement, les gens seront certainement bénis. Et ceux-là qui n'ont pas encore écouté le message du temps de la fin, parce que nous quand on dit ramener les âmes perdues au Seigneur, c'est que les gens arrivent à croire, à accepter le message du temps de la fin. Nous pensons, nous croyons de tout nos cœurs qu'au travers de cet événement, mmh. les gens seront bénis. Les âmes seront ramenées au Seigneur. Okay. Le 22 mai, donc euh, Le, 20 sera, Le 22 mai. Ça sera à la salle Horizon. Mmh. C'est sur du, du 30 juin, du 30 juin prolongé. Mmh. Ça sera déjà à partir de 15 h mmh. Donc, nous serons là à partir Et de 15 h L'entrée est, est libre, c'est gratos, on ne paye pas. Mmh. On vient tel qu'on est au Seigneur. Ouais. Alors, euh, je pense qu'on va prendre quelqu'un d'autre pour essayer de répondre à nos questions. Mais bien avant cela, nous sommes entrés ici, euh, c'était euh, tout bouillant, tout le monde était en train de chanter. J'aimerais peut-être qu'on puisse encore faire vivre ça à nos téléspectateurs. Un petit tap là d'un chant, histoire de... On a un peu l'aperçu aperçu de ce que vous faites. Je crois que ça fera du bien. Présentation. Ok, je m'appelle Nathaniel Boutombomboula. Je suis pianiste dans le groupe. Je suis aussi chargé des groupes locations. Ok, alors qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer les groupes Comment s'est arrivée la circonstance de votre intégration dans le groupe Bon, déjà, ce qui motivé, c'est la musique. Parce que déjà, depuis très longtemps, j'aime jouer de la musique dans un groupe et tout. Alors, lorsque j'avais eu l'occasion de venir... Où j'ai entendu parler de, de l'offre, on je me suis directement intéressé à ça. Et j'ai vu l'initiateur, c'est comme ça qu'il m'a intégré. On t'a intégré facilement Bon, au début, on a pas que... un peu douté de toi, Est ce que tu, tu, tu fais. Bon, déjà que l'initiateur, c'est quelqu'un avec qui on travaille déjà depuis très longtemps dans la musique. Je vois que ça joue aussi un rôle parce qu'il a suggéré mm -hmm. ou oh, il a pensé que je pouvais être bon pour ça. Okay. Alors, depuis que vous êtes dans le groupe, Qu'est-ce que ça importe dans votre vie Moi bon, déjà beaucoup de choses. Vous savez l'expérience qu'on vit avec euh, la communauté est toujours différente de ce que l'on vit euh, ici en solitude. Déjà le fait que je vienne ici toutes les fois euh, ça me garde un peu comme en chaleur selon la parole bien sûr. Parce qu'on se retrouve généralement on parle de musique, on parle... De des dieux et tout ça or en dehors de ça nous pouvons être à l'école et dans des circonstances et tout on peut partager sur beaucoup de choses mais lorsqu'on est ici, ça nous garde un peu dans cette chaleur-là de la spiritualité et tout d'ailleurs c'est le premier point le deuxième point c'est que par rapport aussi à l'expérience artistique il y a beaucoup de choses qui ont changé ma façon de voir euh, ma façon de concevoir la musique ça aussi ça a beaucoup changé et je me dis que maintenant, il faut le faire pour, euh, du royaume. la prochaine question sera fermée, et vous allez répondre par oui ou non, très rapidement. Il s'est fait que Nathan puisse avoir des grandes responsabilités dans une grande entreprise, dans un futur proche. Okay. Vous avez été à Daoui ou non Alors, depuis que vous êtes dans Yada, qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie Beaucoup, hein. Si je peux dire déjà cette communion entre les frères, passer de moments à répéter et dans la présence de Dieu, travailler vraiment cet environnement chrétien déjà et sur le plan artistique aussi parce qu'on a un coach vocal et un directeur artistique. Alors, euh, tous les conseils, euh, tous les travaux, ça apporte beaucoup, un plus à notre connaissance, voilà. Alors, c'est 22, déjà, vous avez un événement. Qu'est-ce que vous pouvez euh, dire à toutes ces personnes qui vous regardent euh, quant à ça Ouais, le 22 mai à, à 15h, juste à la salle Horizon du 30 juin prolongé, je vous invite tous à venir, très nombreux. L'entrée est gratuite, libre, ouverte à tout le monde. Donc, venez, venez, venez massivement euh, Venez adorant le Seigneur ensemble, passant des moments glorieux dans sa présence. Ça sera des moments très glorieux. Ma petite question, qui êtes-vous? Je suis Yada. Merci.